Salut gang, c'est Winman, Contraint avec vous, on va regarder l'évolution de la Grow avec la lumière de Spider Farmer, le modèle SE5000. Encore une fois, superbe lumière qui répartit, ré, qui répartit également la lumière là, partout dans la tente. L'endroit le, où est -ce il y a le moins de lumière, croyez-le ou non, ce n'est pas dans les coins. Mais vraiment au centre ici, on peut voir un peu plus d'espace où est-ce qu'il y a peut-être un peu moins de lumière. Eh bien, c'est vraiment la plante qui est ici qui a le moins de lumière. Pas parce qu'elle est le plus, euh, au, plus basse, mais euh, vous comprenez ce que je veux dire. Si la, la, la plante serait à la même hauteur, ce serait à cet endroit-ci et à cet endroit-ci qu'il y a le moins de lumière. Je suis contente avec vous. Donnez-moi un pouce, s'il vous plaît. écrivez vous un commentaire. On se rappelle la dernière grow. On avait enlevé un plan. On avait enlevé le plan dans le coin, le X6. Parce que c'était un mâle. On ne savait pas si c'était un plan mâle ou femelle. Pareil comme le X3 ici. C'était des graines de cannabis que j'avais trouvées dans le fond du tiroir. Et bien, ça s'est avéré. Oh, c'est bien dit ça ça s'est avéré que le X3, ben, c'est une femelle euh, vous allez me dire qu'ici c'est un peu bas, mais là lui est un peu haut j'ai plus de, de bacs de plastique j'ai utilisé un bac de plastique pour le pinkush numéro 4 ici dans le fond, qui est encore un peu plus bas que les autres euh, j'ai essayé là, de, de, de, de redescendre le, le cloud walker euh, mais il pousse, ça pousse le cloud walker euh, J'ai plus vraiment de place là, dans mon scrog pour euh, le, le descendre un peu, le ralentir. Euh, donc le pinkush numéro 4, il va faire ce qu'il ce qui peut. Je l'ai quand même surélevé sur un petit bac de plastique. C'est vraiment.. Euh, c'est pas beaucoup là. C'est pas très très euh, élevé. Donc, première semaine de Grow en floraison. On va euh, trimer le bas de plan. Euh, pour la prochaine vidéo, pas pour cette vidéo. Euh, donc, la prochaine vidéo, là, je vais tout trimer ça. Même que je vais faire ça. Euh, là, je peux pas faire ça là, mais on va faire ça demain. Donc, euh, ça va être prêt pour la prochaine vidéo. Donc, je vais vraiment trimer le bas de plan pour laisser euh, plus d'aération et parce qu'on ne veut pas avoir des petites cocottes là. Euh, ça me tente pas de trimer ça. Et puis, euh, je ne suis pas un gros fanatique de hache, donc je n'ai pas besoin de trim là, pour faire du hache avec de la glace. Je ne suis pas un gros fan de hache, vous le savez très bien. Donc, euh, on va trimer le dessous de plan, là, un tiers. Un tiers du plan, là, on ne veut plus de feuilles, on ne veut plus rien. Ça va donner vraiment plus d'aération et on ne veut pas de petites cocottes. Euh, la grow va très bien. Le X3, croyez-le ou non plus soif que le Pinkouche numéro 4. Le Pinkouche numéro 4, c'est un plan que j'ai euh, récupéré en clone. Euh, c'est un plan qui est vraiment demandant. Le Pinkouche numéro 4, qui, qui, qui est plus exigeant, il veut plus d'eau. Il veut plus d'eau. Mais le X3, je lui ai donné un litre euh, aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas cette allure-là. Je vous le dis, était, la mine est un peu plus basse. Euh, il y avait soif. Donc, encore une fois, ça va très bien. Demain, je vais donner euh, des nutriments et de l'eau à tout le monde dans cette euh, grow. Euh, je sens, je sens là que le Cloud Walker, il va <coughs> m'en demander. C'est encore... Euh... Oh, c'est sec, c'est sec quand même. Ouf, ouais, ouais, ouais, oui, c'est sec. Peut-être même là, que ce soir, là, je vais donner euh, des nutriments à ma gang de plantes ici. Alors, à chaque fois qu'on donne des nutriments, 2-3 jours plus tard, là, vous voyez là, la, la, la grosse différence. Puis en plus en floraison, ça va très bien. On peut voir là, les, les fleurs qui commencent. Qui commencent. celui ci je crois que c'est. Ça ici, c'est le X3, c'est un inconnu. Vraiment hâte de voir le... ce que ça va donner. Comme cocotte. C'est-tu du Blue Dream? C'est-tu du M39? Ça me, ça me surprendrait si ce soit du M39 en passant, mais on sait jamais, on sait jamais. Coucher, couche, Coucher, couche couche-couche Cloud Walker, un cadeau de Zuzu Kana, X3, une graine de cannabis euh, inconnue, et puis dans le fond, Pink Couche numéro 4. Donc les plus intéressants dans ces gros là, c'est vraiment ces deux plans-ci. Les deux du centre, le X3, on ne sait pas pour en tout c'est quoi, et le Cloud Walker. Donc, on, j'ai pas grand-chose à dire. Euh, pour les PPFD, pour la lumière, le PIN couche numéro 4 est à 800. C'est quand même le minimum là, pour la floraison. Et puis ici, le couche-couche qui est très très haut, 975 de PPFD. Et puis, le couche-couche ici, qui est un petit peu à l'extérieur de la lumière, vraiment, euh, je... écoutez, là, je sais, je pourrais jouer un peu avec la lumière en haut, mais je vais laisser ça comme ça. Il est même, il est à 700. Il est à 700 sur le coin, même que, je vais vous dire la vérité, là, il est à 685. Donc, euh, je vais essayer de tasser ma lumière un petit peu. Euh, Peut-être l'amener la, un peu vers ici. Et puis tandis que le plan dans le fond, il n'y en a plus. Donc oui, oui, oui, exactement. Donc je vais essayer de, de bouger la lampe, la lumière avec, euh, avec les, les, les petits ici. Et puis on va tasser la lumière là, pour essayer de couvrir un petit peu plus la zone euh, de la, la plante ici. Donc euh, je vous laisse là-dessus. Pécouche numéro 4, on l'a soulevé. On regarde toujours le PPFD. Puis il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quoi l'application la, que j'utilise. Mais c'est très très simple. PPFD Meter. Gratuit. ça va très bien. Je l'utilise là. Ça n'a aucun sens. Quand la, ploute, quand la plante elle pousse, bien, elle se rapproche de la lumière. Donc il faut souvent, souvent faire des ajustements. Et puis c'est soit qu'on euh, on, on monte ou on descend à la lumière. Ou si vous avez une lumière avec un démeur, on peut l'ajuster de cette façon. Alright gang, je vous laisse là-dessus. Je vous adore. se 5000 de Spider Farmer. Ciao, gang. Donc la prochaine vidéo, là, un tiers va être enlevé ici. Là. Un tiers va être enlevé. Et puis, euh, on lâche pas. Ciao!